Salut Ça fait deux mois que j'ai pas sorti une nouvelle vidéo. Et toi, t'as rien de mieux à foutre que regarder ma nouvelle vidéo. Il y a plusieurs raisons pour expliquer mon absence, notamment parce que je m'en bats complètement les couilles. Et accessoirement parce que j'ai déménagé. D'ailleurs, si tu as remarqué que j'ai changé de décor, bah ça prouve que t'es pas complètement con. Aujourd'hui encore, on se retrouve pour tester un mauvais jeu. Et là on va faire du sale. Parce que ça fait deux mois que j'ai pas fait de vidéo et donc deux mois que j'ai pas pété de putain de plomb devant ma caméra. Nether est sorti le 29 octobre 2013 en Open Alpha sur Steam pour 15 15€. J'ai jamais vraiment compris le concept des Open Alpha. Parce que t'achètes quand même un jeu qui est pas fini. Au final, dans certains cas, on se retrouve avec de très bons jeux. Par exemple, Rust est un de mes jeux en ligne préférés, parce qu'on voit des bits. L'équipe de développeurs de Rust est à l'écoute de ses joueurs et fait avancer le projet. Par contre, Nether c'est de la grosse merde. Nether est un jeu de survie se déroulant dans un Chicago post-apocalyptique. J'ai acheté ce jeu à l'époque de sa sortie en Open Alpha et j'ai mangé une. En cul. J'ai donné 15€ euros à des incompétents J'aurais mieux fait de les donner à une association caritative Ou peut-être m'acheter de la drogue au début, quand tu découvres Nether sur Steam, tu tombes sur un trailer en court-métrage plutôt alléchant. Mais Nether, c'est comme un camion de glace avec un énorme pédophile bien dégueulasse à l'intérieur. A l'époque de la sortie du jeu en Open Alpha, il y avait trois problèmes majeurs. Les bugs, les serveurs qui plantaient tout le temps et les cheaters. Pour les bugs, les développeurs ont sorti des séries de mises à jour fantômes qui ne résolvaient pas vraiment les problèmes en fait. Ça, c'est une note de patch. Amélioration de la lampe torche. Ce mec est en train de passer à travers les murs et ils améliorent la lampe torche. Pour les bugs de serveur, les serveurs de jeu ont tout simplement été supprimés. Les parties sont à présent hébergées par les joueurs. Ça leur fait ça de moins à payer. À savoir qu'ils ont fait ça après Période de 6 mois, il était tout simplement impossible de jouer au jeu, parce qu'il n'y avait plus de serveurs de jeu. Et cette mise à jour a marqué la fin de l'open alpha. Et pour le problème des cheaters, ils ont publié un message sur Steam pour demander aux joueurs de leur signaler les cheaters. Au lieu de réfléchir à un système anti-triche. Bon, à cause de tous les autres problèmes, il n'y a plus vraiment de joueurs sur Nether. Donc dans un sens, il n'y a plus de joueurs, donc il n'y a plus de cheaters, donc le problème est résolu. Sur le site des développeurs, on peut voir qu'en ce moment ils sont à fond sur un nouveau jeu. Rookhaven, un jeu en réalité augmentée. Et puis Nether, ils en ont clairement plus rien à battre. Par contre, Nether est toujours disponible sur Steam pour euros. Maintenant, je pense que je vais lancer Nether pour vous montrer à quoi ressemble la version finie du jeu, donc là si je comprends bien il y a 5 serveurs pour un total de 24 joueurs pour faire un rapide comparatif sur Rust, à l'heure où je vous parle, il y a un peu plus de 35 000 joueurs, on va aller sur un serveur joueur contre environnement, alors déjà euh.. qui a éteint la lumière bordel de merde non mais c'est pas normal, je veux bien que ce soit l'apocalypse mais là je vois rien du tout est-ce que je viens vraiment de mourir en tombant dans l'eau non mais sans déconner je suis le seul survivant de Chicago mais je sais pas nager Les développeurs ont eu la flemme de coder les interactions avec l'eau Mais par contre ils ont mis de l'eau partout À aucun moment vous vous êtes dit que ça serait peut-être mieux d'améliorer ça avant d'améliorer la lampe torche D'ailleurs petite parenthèse Je m'y connais pas du tout en géographie Mais j'ai Google Maps Et euh, sur Google Maps Chicago c'est comme ça hein. Qu'est-ce qui vous a pris de foutre de l'eau partout bande de gros cons C'est à cause de l'apocalypse euh, D'ailleurs tant qu'on est sur la map je suppose que ça et ça c'est des zones que vous aviez prévu de coder Mais vous avez complètement eu la flemme Et euh, le feu ne brûle pas du tout En même temps ça m'aurait étonné en sachant qu'ils ont eu la flemme de coder la nage Ensuite est-ce que ça C'est normal Non parce que tout à l'heure j'ai testé ça dans le monde réel Et ça se passe pas du tout comme ça Sinon à propos de l'environnement les, les monstres Ils sont complètement débiles Au moins autant que les développeurs qui les ont codés Vous pouvez les cahier pendant au moins une bonne demi-heure Et si tu commences à monter sur une voiture, alors là c'est juste fini Ils sont complètement perdus Mais à quel moment les développeurs vous en avez eu rien à foutre à ce point là Surtout que le fait que votre jeu soit toujours en vente pour 10€ Bah ça fait de vous des gros fils de pute Pourquoi vous avez arrêté de faire des jeux pour donner du plaisir aux gens Ah bah bah oui les thunes en fait En tout cas, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo Blablabla, abonne-toi Et on se retrouve dans deux mois